Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous parler du message du 25 décembre 2022 sur le site Un souffle qui passe, sur le site messageduciel.com. Je vous mettrai le lien vers ce message du 25 décembre 2022, donc un message de Noël de, de Jésus cette fois. Et donc je voulais insister sur un extrait, euh, donc je vais vous lire ce que Jésus a dit dans ce message. Je sais que certains d'entre vous ont traversé et peuvent traverser encore des moments difficiles. Je sais qu'ils ont eu très peur et que cette peur les a poussés, influencés qu'ils ont été par les incitations déraisonnables proférées par leurs gouvernants et même certains hommes d'église, à commettre des actes qui se révèlent aujourd'hui préjudiciables à leur santé et contre lesquels ces messages vous ont toujours mis en garde mais je sais également que d'autres ont tenu bon pour faire honneur à l'éthique et à la vérité. Donc en fait, ces messages euh, du ciel sur ce site, messagesduciel.com, sont les seuls sur Internet en qui j'ai totale confiance. C'est-à-dire que tous les autres sites euh, de prophétie, en fait, euh, tous les sites de prophétie contemporaine, euh, sont pour moi des, des, des faux messages, en fait. Des, des, des... Ce sont des gens qui cherchent à attirer l'attention sur eux. Il est parmi eux des hommes et des femmes courageux et des professionnels de santé exemplaires qui n'ont jamais flanché, préférant subir de lourdes sanctions de la part des États et les calomnies de leur entourage plutôt que de renier leur serment d'Hippocrate ou de trahir leur éthique professionnelle. Je les bénis aujourd'hui tout spécialement. Qu'il continue à lutter avec persévérance, à écrire et à parler pour que triomphe au plus vite la vérité et que soit renversé à l'échelle mondiale le règne du mensonge, de la dissimulation, du lucre, de la violence, du crime et de la division. » Donc là, Jésus s'adresse tout particulièrement euh, au personnel suspendu, en fait. Mais euh, je pense que euh, nous pouvons aussi jouer un rôle dans le triomphe de la vérité euh, chacun d'entre nous à notre échelle euh, c'est à dire que euh, bon par exemple moi j'essaye de faire des vidéos et, et je, je, je relais aussi euh, des informations sur mes réseaux sociaux mais je pense que euh, la situation est tellement grave que nous ne pouvons pas nous, nous mettre la tête dans le sable nous, nous ne pouvons pas nous cacher de nos opinions et donc, nous devons euh, faire en sorte de diffuser l'information, que ce soit euh, partager euh, sur vos réseaux sociaux les, les, les informations euh, concernant euh, la mascarade actuelle, euh, etc. Vous, vous avez tous un rôle à jouer en diffusant, par exemple, cette vidéo, euh, pour que triomphe la vérité et que euh, les, les plans... Euh, les plans des, des, des élites génocidaires euh, soient déjoués. Car les méchants sont toujours là, mes petits, vous ne devez pas en douter. C'est pourquoi je vous dis, ne relâchez point votre vigilance et soyez des veilleurs. Voilà, soy, soyons des veilleurs, c'est-à-dire euh, éveillés à la vérité et diffusons la vérité, soyons la lumière du monde pour, euh, pour éclairer nos, nos frères. C'est aussi vrai pour diffuser l'évangile, mais c'est aussi vrai pour diffuser la vérité, quelle qu'elle soit, qu'elle soit politique, euh, sanitaire, économique, etc. « Priez ardemment et sans relâche, là c'est très important, priez ardemment et sans relâche, pour que soit abolie la censure insoutenable qui opère déjà depuis longtemps dans ce pays qui est la France, et qui se voulait parangon de la liberté. » Priez aussi pour que disparaissent de l'ordre du jour les coupures d'électricité insidieusement destinées à paralyser à terme et pour de longs moments la toile, les réseaux sociaux et les médias qui voudraient se montrer honnêtes et débouter menteurs et criminels en exposant au grand jour toute la vérité sur la situation sanitaire, politique, économique et militaire de ce pays et des autres nations concernées. Donc là aussi, euh, on a une... Moi, je me demandais pourquoi le gouvernement... Euh, voulaient euh, nous couper l'électricité euh, alors que euh, la situa... on n'a pas plus de, de réacteurs euh, hors service que par exemple l'an dernier il me semble. Et j'ai entendu des spécialistes qui disaient que euh, finalement même avec euh, la moitié de nos réacteurs on pourrait subvenir euh, à nos besoins électri en électricité. Euh, donc moi j'ai pensé que euh, c'était machiavélique en fait, c'est-à-dire que c'était pour nous faire peur. Car Machiavel a dit « Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. » Donc j'avais pensé que ces, ces, ces coupures d'électricité, euh, non seulement seraient de courte durée, mais euh, étaient surtout destinées à nous tester et euh, à, nous, à nous faire peur pour faire avancer les plans de la dictature du nouvel ordre mondial. Parce qu'il faut savoir que s'ils coupent l'électricité, euh, non seulement les gens auront peur, mais euh, ça va créer du chaos, de l'insécurité. Euh, C'est-à-dire que des gens peuvent très bien profiter de l'obscurité pour euh, faire des exactions. Et donc forcément, le, le, euh, on, on part de ce prétexte-là pour... Euh, Faire des, des lois de plus en plus liberticides, de plus en plus terroristes, pour, euh, bah, pour des, des lois dites sécuritaires, mais c'est pour faire avancer une dictature qui ne dit pas son nom. Et là, Jésus nous dit que euh, ces, ces coupures d'électricité, euh, donc à terme, ça veut dire que ce sera peut-être pas cette année, mais pour... Euh, bah, moi, je comprends que ça peut être l'hiver 2023 ou l'hiver 2024 parce qu'on parle de coupures euh, à terme et pour de longs moments. Euh, là, on nous a parlé que de, de coupures de deux heures maximum. Donc euh, peut-être que dans, à l'avenir, dans quelques années, euh, les coupures seront, euh, seront de longue durée et euh, nous couperons de tous nos réseaux, que ce soit téléphonique, euh, voilà, ça, ça, ça, nous, ça nous isolera. Et euh, nous serons à la merci de, de la propagande, de la propagande gouvernementale, de la propagande terroriste. Et euh, je voulais conclure ce, cette vidéo en vous rappelant, toujours sur ce site messageduciel.com, en vous rappelant le message cette fois du 18 novembre 2022. Euh, C'est un message cette fois de Saint Paul, Saint Paul apôtre.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 il écoute attentif à leurs cris. Le mal tuera les méchants. Ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Donc là aussi, c'est un message important, un message d'espoir. De ne pas abandonner la prière, les sacrifices et les aumônes. Et j'ai fait une vidéo euh, là-dessus. J'ai parlé un peu plus en détail de ce, de ce message dans une vidéo précédente. Vous pouvez trouver ça sur ma chaîne facilement. Voilà, donc n'abandonnons pas la prière, les sacrifices et les aumônes, prions ardemment, prions intensément pour le triomphe de la vérité, pour le triomphe du bien, euh, que, que justice soit faite, euh, car euh, voilà, nous avons euh, dans ces cas-là la certitude que euh, des, plans, des plans seront déjoués. Donc, euh, alléluia, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.